Salut tout le monde, c'est Furtampu. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne YouTube. Dans cette vidéo, les gars, je vais me faire passer pour un noob de saison. Donc, les gars, j'espère que la vidéo va vous plaire. Sur ce, à tout à l'heure. Allo Allo Allo Et allo oui, Mais Ou ouais, regardé, regardé, regardé les, des, les les oui tu Oui Oui Oui ah, Comment l'âge J'ai 6 ans C'est quoi <rire> c'est. Que quelqu'un qui n'est pas intelligent ouais, <rire> Oui, parce que à un moment j'étais partie en vacances et mon papa il avait claqué la PS4 par terre parce que j'avais pris le couteau mmh. sans leur permission. Oui. Choulons. Choulons. Oui Mais je sais quand même faire des cabanes Est-ce que tu Est as, que des, as frères des frères ou sœurs ou... Oui j'en ai une mais à chaque fois elle me traite de débile <rire> oh, <ouais. rire> Le Non pas trop En plus j'ai une freebox du coup je bug une oui, oui, oui j'ai une une la DSL la DSL oui mes parents à chaque fois ils disent qu'ils veulent avoir un truc qui s'appelle la fibre et ils veulent ils avoir, avoir la fibre oui mais ils disent que ça coûte cher et que ça sert à rien non, ça ça un C'est quoi. En fait. quoi une co Une connexion. Mmh. Parce que quand je retourne au lobby, ma, pla ma PS4, elle fait un bruit un petit peu bizarre. Ouais, ouais. Ah <rire> Dans c'est ça avant t'avais bien me touché mais là... Genre c'est... Ouais... Ouh... Avant t'avais bien me touché Oui... Avant j'arrivais mieux... D'accord. Et tu le, le comment ce revêtement? ce revêtement Ce revêtement Ouais. Grâce à un passe de combat où il y avait un objet gratuit. Ouais. ouais. Désolé mais, mais est-ce que, que tu peux reprendre ta, ta voix, voix oui, C'est un, un peu, peu euh... bizarre, bizarre quoi. C'est bizarre vraie voix Ouais. Genre, Genre ça doit que la tu, tu forces. forces en fait, de quoi Qu'est-ce que je force de quoi Ouh Tu m'as mis une grosse balle Maintenant, je suis à deux carrés de hauteur. Mais il y a une barre bleue qui me gêne. Une barre bleue deux. Non, mais t'arrives bien comme mais pour c'est pas ça, ça quoi. Oui. Mon frère, il m'a appris à comment, f... à comment faire une porte... Parce que parfois je le vois quand il fait les devoirs avec ma soeur, mais il prend cinq feutres et il coupe un feutre en deux pour faire diviser en deux parts. Elle a que âge, ta soeur elle a 14 ans. Ah ouais, c'est les sur oui, elle était, genre, elle, était dans ai elle était dans un internat, elle était dans un internat, mais elle se faisait harceler donc on est allé dans une vraie école, c'est comme si c'était une élève du voyage. Je crois que j'ai eu un bug parce que je t'ai tiré à côté et j'ai mis 33. Mais, Mais je sais est très, très, très bien que tu me trolles, genre, pourquoi, pourquoi en fait Ça veut dire quoi, troll non, une Dans une voix de 6 <rire> je sais que ça, ça veut pas ça, ça une voix de 6 ans. <rire> si, quand j'étais petit, on habitait dans la campagne, et du coup, dans le champ de... <rire> Comment comment comment comment vous de de. Ouais dans les amis suggérés. Vraiment, Vraiment dans, dans les, les amis Oui oui. Ouais. Et là c'était la fin de la vidéo les gars car j'ai pas pu m'empêcher de rigoler. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel autre troll vous avez envie que je fasse. Sur ça les gars c'était fort en plus. A la prochaine.